Sélectionné pour le Saint-Trip 2015. C'est euh, une épreuve en vélo euh, solaire qui partira de l'exposition universelle de Milan en Italie pour rejoindre Astana au Kazakhstan, un périple donc de 10 000 km. Euh, donc je vais faire ça avec euh, un vélo qui s'approchera de celui que vous voyez ici. Euh, donc, il va fonctionner avec euh, 2 mètres carrés et demi de panneaux photovoltaïques. Euh, associé à une batterie d'une capacité d'un kilowattheure et puis euh, j'ai installé euh, un moteur euh, central qui me permet d'actionner la roue arrière et surtout de faire en sorte que ce moteur quel que soit le profil de la route euh, tourne toujours euh, au, en régime constant euh, très proche de son euh, point de fonctionnement optimum euh, ceci pour euh, faire en sorte d'avoir euh, le rendement le meilleur possible et de consommer donc euh, le moins d'énergie possible de parcourir le plus de kilomètres. Je compte mettre une cinquantaine de jours pour parcourir les 10 000 kilomètres, soit 200 km par jour. Et a priori, je choisirai la route du sud par la Turquie. Elle est un petit peu plus difficile, plus montagneuse, mais j'aurai sûrement davantage de soleil.